vous êtes à la recherche du monde connecté plutôt sympa au niveau design en dessous de 150 euros j'ai peut-être ce qu'il vous faut j'ai testé pendant plusieurs semaines la huawei watch fit 2 j'avais testé la watch fit 1 aujourd'hui dans cette vidéo on revient sur mon test complet de la fit 2 allez c'est parti Commençons par regarder le design de cette Huawei Watch Fit. On garde un petit peu l'état d'esprit de la Watch Fit 1 qui aussi gardait un petit peu l'état d'esprit du band. C'est une montre connectée sous forme de cadran rectangulaire qui est un petit peu un hybride entre une, euh, un gros bracelet ou une montre rectangulaire. Au niveau de la taille, on est sur du 46 mm par du 33,5 mm avec une épaisseur de 10,8 mm. C'est une montre qui va exister en différentes éditions l'édition Active Comme g l'édition classique ou l'édition élégante. On va avoir aussi différentes du coup matériaux, bracelets notamment en fonction de l'édition bracelet en silicone, bracelet en cuir ou bracelet en métal. Concernant l'écran maintenant, on est sur un écran AMOLED de 1,74 pouces, 336. 480 pixels soit 336 ppi au niveau des matériaux le boîtier est en aluminium sur l'avant et en polymère sur l'arrière on retrouvera sur le côté droit un bouton qui va nous permettre en gros de lancer le menu ou de revenir en arrière après tout se fera avec le tactile mais ça on va le voir très rapidement dans les fonctions smart. que dire de plus bah, c'est une montre connectée qui a un design un petit peu passe partout qui pourra s'adapter à plusieurs tailles de poignets, que ce soit pour messieurs ou mesdames parlons maintenant de ses caractéristiques techniques au niveau des caractéristiques techniques, on a une montre connectée qui reste assez classique. On va avoir une étanchéité 5 ATM, la compatibilité Android ou iOS, un capteur cardiaque, qui nous permettra aussi de prendre la SPO2. Un microphone, à haut-parleur qui va nous permettre de répondre aux appels, la possibilité d'ajouter des musiques et au-delà de ça, un GPS intégré. On est vraiment sur une fiche technique à peu près basique hein, en 2022 sur les modes connectés, mais il faut se dire que cette montre connectée est assez belle et a un prix assez abordable à 150 euros. Il faudrait après faire quelques vidéos comparatives pour voir à cette tranche de prix, quelle est la meilleure. Trêve de blabla, maintenant on va passer vraiment au test. fonction smart, fonction santé et fonction sport. C'est parti Commençons par la navigation de cette montre. Cette montre va être assez basique sur sa navigation car je vous le rappelle, il n'y a qu'un bouton. Vous allez pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis. Puis après, swiper de bas en haut pour avoir les notifications. Et swiper de droite à gauche pour aller sur les différents widgets. Avec bien entendu le widget de la SPO2, la météo, les appels, la nouvelle lune, l'activité, etc. etc. Lorsqu'on va aller sur la gauche... On va avoir notre petit écran avec euh, le, le soleil, notre assistant vocal si vous avez un mobile Huawei et la musique, voilà. Un petit écran qui va nous permettre d'avoir quelques raccourcis. Lorsqu'on va appuyer du coup sur le bouton, on va avoir notre menu principal avec les différentes applications. Lorsqu'on va rester longtemps appuyé sur le bouton, on aura théoriquement l'assistant vocal. On aura un raccourci, vous le verrez, mais on a l'assistant vocal. Ça, c'est la navigation simple, efficace. Maintenant, on va parler de la personnalisation. Personnalisation aussi simple, hein, c'est vous allez pouvoir rester appuyé pour changer le cadran si vous voulez ajouter des cadrans vous allez pouvoir les rechercher directement ici mais si vous voulez aller encore plus loin vous prenez l'application directement l'application Huawei santé vous allez cliquer sur votre montre là vous allez cliquer sur cadran de montre et vous allez pouvoir en télécharger, en choisir et les installer, des payants des gratuits, peu importe, vous allez avoir la possibilité de personnaliser votre montre comme ça, je ne sais pas si vous avez regardé récemment mes tests Huawei mais on est vraiment sur le même état d'esprit, les mêmes choses, les mêmes paramétrages par exemple lorsque vous allez recevoir une notification bien entendu vous allez la recevoir ici notification d'application ou de SMS et bien entendu sur l'application vous allez pouvoir aller dans notification et personnaliser les notifications que vous voulez recevoir, les principales sont messages WhatsApp, Facebook, etc., etc. Et sinon, le reste va pouvoir arriver en tant que autre. En tant que autre, c'est que vous n'aurez pas le logo officiel sur euh, votre euh, votre montre. Ça, ça va être les notifications. Après, je vous le disais, au niveau des appels, vous allez pouvoir du coup recevoir des appels, passer des appels, etc., etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Lorsque vous recevrez un appel, ça s'affichera directement sur la montre. L'appel s'affichera, vous pourrez soit décrocher, soit raccrocher. Lorsque vous recevrez maintenant une notification de SMS elle apparaîtra ici. Vous allez pouvoir du coup la lire, mais elle sera tronquée. Si vous avez un mobile, un iPhone, voilà, vous ne pourrez rien faire dessus. Qu'en est-il des applications de messagerie Ça va être la même chose si euh, les notifications sont celles que je vous ai montrées, WhatsApp, etc. Ça affichera et vous allez pouvoir les recevoir directement, sinon ça affichera en tant que notification comme autre. Mais vous ne pourrez pas répondre aux appels de WhatsApp, vous ne pourrez pas répondre aux appels de Viber, etc. etc. Qu'en est-il maintenant de la musique Si vous êtes sur iPhone, vous êtes bloqué. Vous allez pouvoir pratiquement rien faire au niveau de la musique, vous ne pourrez pas euh, faire une télécommande de la musique de votre téléphone Et vous ne pourrez pas ajouter de musique Si vous êtes sur Android Vous allez pouvoir directement ajouter des musiques aussi sur votre montre Les transférer Ce qui vous permettra de les lire directement via votre montre Et vous pourrez aussi faire télécommande de musique Pas de NFC sur cette montre Donc pas de terminal de paiement Pas d'application tierce non plus Si on continue au niveau des possibilités smart Vous allez avoir la lampe, les alarmes euh, chercher son téléphone, le minuteur, la boussole, etc. etc. Rien non plus de, euh, qui sort de l'ordinaire et qui sort des autres tests qu'on a fait bah, récemment sur des produits Huawei. Grosso modo, quelque chose d'assez basique sur ce cet ordre de prix. Vous allez quand même pouvoir répondre aux appels et avoir quelques fonctionnalités en plus côté Android. Mais voilà, on est sur du basique sur ce qui se fait au côté Smart. Alors, qu'en est-il de la santé au niveau de la santé, voilà, j'ai l'impression de me répéter un petit peu parce que j'ai fait le test de la gt 3 Pro il n'y a pas longtemps et vous allez pouvoir retrouver du coup aussi euh, votre, votre suivi de santé ça va être pratiquement le même, hein, les capteurs sont pratiquement pareils vous allez retrouver votre suivi de santé sur, via le menu ou via les widgets vous allez pouvoir avoir votre suivi quotidien euh, avec votre nombre de pas, votre, euh, les kilomètres parcourus, etc sur la montre toujours vous allez pouvoir aller voir votre suivi cardiaque avec les détails Votre suivi de sommeil aussi sur la montre directement euh, Avec aussi chercher quelques détails Bref vous aurez du Sanitas vous aurez du stress, vous aurez à peu près tout et ça, ça va se retrouver aussi sur l'application hein, c'est exactement pratiquement pareil que sur mon test de la GT3 Pro que j'ai fait, que j'ai sorti il y, a, il y a une semaine même pas, une semaine ou deux semaines vous allez aller dans Huawei Santé et là sur Huawei Santé, vous allez avoir votre premier onglet qui va vous donner à peu près toutes vos informations de santé actuelles, avec votre nombre de pas, vous allez pouvoir cliquer dessus pour du coup voir votre nombre de pas voir le détail sur les jours pareil, vous allez pouvoir aussi cliquer pour voir vos nombre de calories brûlées, vous allez pouvoir voir votre kilomètre parcouru, etc., etc. Sur Sanitas, vous allez pouvoir avoir vos différentes tâches. Bref, vous allez retrouver exactement la même interface qu'on a testé il y a une semaine. L'historique cardiaque, vous allez pouvoir la suivre, hein, euh, presque minutes, toutes les 5 minutes. Hein. Vous allez pouvoir avoir votre donnée cardiaque toutes les 5 minutes. Vous allez pouvoir avoir aussi le détail de votre sommeil, avec votre zone de sommeil réveillé, zone de sommeil profond, léger, paradoxal, les réveils, avec une note, etc. etc. Le stress, c'est la même chose. Votre relevé de stress sera fait. Vous allez pouvoir le suivre jour le jour. La température cutanée aussi. La SPO2 aussi. Bref, vous l'aurez compris c'est du classique, du classique Huawei si vous connaissez l'application Huawei bah vous ne serez pas perdu, si vous ne la connaissez pas bah je vous invite aussi à la télécharger, à aller un petit peu regarder dessus, même sans avoir la montre pour voir un petit peu le suivi de santé, ce que ça donne grosso modo dans les grandes lignes, côté santé c'est simple à prendre en main, les informations sont assez globales, vous allez avoir quelques petites données, quelques petites explications, mais ça va un petit peu moins loin que sur certains concurrents comme chez Amazfit, mais voilà on a à peu près ce qu'on cherche sur cette montre à 150 euros au niveau de la santé, alors qu'en est-il Maintenant, au niveau du sport. Au niveau du sport, il bah, n'y a rien non plus de très surprenant. Vous allez pouvoir, du coup, aller sur la montre, lancer une activité physique. Avec, hop, ici, lancer un cours et programme. Car oui, vous allez pouvoir avoir des courses gridées, des programmes d'entraînement que vous allez pouvoir... Gérer avec l'application. Ça, on va en parler juste après, mais sinon, vous allez pouvoir lancer une course extérieure, une marche, etc. Et à chaque fois, par exemple, vous allez pouvoir aller dans les réglages pour régler des rappels, des objectifs, des intervalles. Une fois que vous lancez, hop, ça vous dit d'ajuster à votre poignet, c'est fait. Vous attendez la recherche du GPS et vous lancez. Une fois que c'est lancé, vous allez voir, je lance sans le GPS, il y a le petit coach qui fait du bruit et il y aura vos données d'entraînement qui apparaîtront ici vous allez pouvoir suivre votre entraînement et, et une fois que votre entraînement est fini, vous allez le retrouver directement sur l'application sur l'application, vous allez pouvoir cliquer vous aurez votre carte une fois que vous aurez la carte, après vous allez avoir votre allure, vos graphiques graphiques de rythme cardiaque, d'allure, etc de rythme, d'altitude et certains autres détails de sport c'est assez complet aussi, j'essaye de vous faire un, un test assez rapide parce que il n'y a pas grand chose à aller voir vraiment en profondeur sur cette montre, elle fait vraiment le job. Hein. Après, je vous ai parlé du coup des courses guidées ou des programmes d'entraînement. Vous allez pouvoir les trouver directement aussi sur votre application. En passant dans exercices, vous allez pouvoir cliquer sur mes programmes, regarder vos programmes favoris ou personnaliser des programmes. Si vous personnalisez par exemple un programme, vous allez pouvoir faire un intervalle, un entraînement intervalle, le, le paramétrer et le commencer. Vous allez pouvoir le commencer sur votre téléphone. Vous allez pouvoir en cliquant en haut à droite, le télécharger et l'envoyer sur la montre. Ça, c'est les programmes. Après vous allez pouvoir aller aussi explorer tous les programmes Et en choisir un directement fait Run, walk, advanced, etc, etc. Qu'en est-il maintenant sur la précision de cette montre J'ai comparé bien entendu au niveau cardiaque euh, Une activité faite avec cette montre Avec euh, celle prise par euh, Ma ceinture cardiofréquence mètre La montre est assez précise dans la globalité Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je ne sais pas C'est quelle version du capteur cardiaque qu'on a sur cette montre si c'est le même que la GT3 Pro Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même moins précise Et qu'il y a quelques euh, erreurs parfois Donc à voir hein, sur le long terme si c'est lié à l'hardware ou au software Mais globalement on a une montre qui va pouvoir Vraiment vous suivre sur la plupart des activités physiques C'est vraiment sur les côtés un petit peu Intervalles, à remonter, baisser, remonter, baisser Ou des fois voilà il y a des petites Vraiment des petites approximations Mais on est quand même au dessus de ce qui se faisait Sur la fit, la, la, la première fit Et on est vraiment dans les standards de ce qui se fait En 2022, ça va être la même chose à peu près sur la précision GPS Et la précision podométrique, on reste vraiment dans les standards On n'a pas une montre cardio GPS Ou une montre avec une, une précision très accru, mais on est sur la bonne tranche, la tranche positive des montres à 150 euros. Alors maintenant, parlons de l'autonomie. L'autonomie de cette montre est annoncée à 10 jours en usage normal, 7 jours en usage intensif. Moi, personnellement, avec mon usage, voilà, je suis plutôt sur du intensif. J'arrive après une semaine, un petit peu moins, un petit peu plus en fonction de mon test ou de si je la laisse sur mon poignet vivre toute seule. C'est plutôt pas mal hein, sur ce format de montre, mais voilà, on aurait peut-être pu essayer euh, d'avoir une meilleure autonomie et si vous l'utilisez assez tranquillement hein, et vous essayez d'économiser l'énergie, vous allez pouvoir gratter jusqu'à 9, 9, 10 jours. Pour moi, c'est pas vraiment en usage normal c'est un peu en usage light mais ça peut passer une semaine d'autonomie et c'est ce que la plupart d'entre vous recherchez donc c'est plutôt un point positif parlons bah, du coup maintenant de mes points positifs et points négatifs mon premier point positif vous l'aurez compris c'est une montre qui a un bon rapport qualité prix il faudrait que je vous fasse un top des montres en dessous de 200 euros mais je, je voilà ça ne m'étonnerait pas que cette montre aille chercher quelques montres de chez Amazfit parce que le design est assez sympa. Euh, on a un look vraiment avec des belles finitions, une prise en main assez complète, assez globale. Bref, on a une montre à 150 euros qui, de tête, vous me demandez une montre à 150 euros, je vous la proposerai. Euh, voilà, je vous en, dans, dans la liste de ce que je vous proposerai, elle sera certainement dedans parce que moi j'aime bien son petit design rectangulaire et voilà, elle est assez sympa. Le deuxième point positif, c'est, vous l'aurez compris, sa prise en main en plus de son rapport qualité. Prix, elle a une prise en main correcte. C'est pas une montre qui va performer sur certaines fonctionnalités, sur du smart, sur du sport ou sur du santé. On a globalement quelque chose bah, qui conviendra à celui qui a un petit budget et qui cherche une montre connectée, une première montre connectée ou une montre connectée. Voilà un petit budget pour avoir ses notifications, répondre à des appels quelquefois, oublier un petit peu la musique parce que. Euh, ouais. On en parlera des points négatifs juste après. Mais oubliez un petit peu la musique. Mais plutôt, voilà, pour avoir ses notifications, pour faire un petit peu euh, de sport, suivre son train-train quotidien, elle fait complètement le job. Alors, au niveau des points négatifs, vous l'aurez compris, ça va être toujours un petit peu euh, cet écosystème qui commence à se refermer de plus en plus. Hein. Cet écosystème, euh, voilà, c'est du Harmony OS. Mais bref, Huawei, euh, au niveau de la musique, là, si vous avez un iPhone, en gros, vous allez perdre certaines fonctionnalités côté musique. Mais même euh, trans du transfert de musique, Sincèrement en 2022 c'est pas le plus simple sur les mondes connectées même si vous avez un mobile Android le plus simple c'est pouvoir faire un link avec des playlists euh, je sais pas playlist Spotify playlist Deezer avoir Spotify au moins c'est ce qu'on retrouve le plus au niveau du streaming musical sur les mondes connectées donc ça, serait, ça aurait été bien d'essayer d'inclure ça mais bon c'est un des premiers points négatifs le deuxième point négatif pour moi ça va être sa précision pour les sportifs un petit peu amateurs plus plus c'est que voilà vous allez vite trouver euh, euh, une limite dans l'utilisation sportive de cette montre, même si c'est pas son rôle numéro 1 C'est en deçà de ce que vous allez pouvoir avoir au niveau de la précision sur la GT3 Pro. Voilà les amis pour mon test de la Huawei Watch Fit 2. J'espère qu'il vous a plu. Globalement, c'est une très bonne montre à 150 euros. J'ai hâte d'arriver en fin d'année pour vous faire mon petit classement euh, voilà, annuel hein. des montres en dessous de 150 euros, en dessous de 200 euros, et on verra si elle y est toujours dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à rejoindre le Discord en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high e tech, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et venez me rejoindre sur Insta. Merci, à bientôt sur ma chaîne.